Mais qu'est-ce que tu fais Maxime, il est 10h du matin Quoi Je fais juste du concentré de tomates pour ma pizza. J'ai oublié d'en acheter, il faut bien gérer le truc. T'es un cramé, ça avance pas trop je crois ton concentré. <rire> J'ai essayé de le faire mais ça marche pas. Euh, je crois qu'il va falloir que j'aille au labo pour voir ça avec mes profs parce que là je comprends pas. On est bien d'accord, faire du concentré de tomates c'est juste pour tirer une partie de l'eau contenue dans les tomates. C'est exactement ça un concentré. Donc on va refaire ce que tu as fait chez toi avec du matériel de laboratoire. Et donc pour cela tu as besoin d'un chauffe-ballon et d'un ballon et on va pouvoir à la fin comparer nos résultats. J'apporte ça tout de suite. Si je fais lien entre ce que j'ai fait chez moi et ce que je fais au laboratoire, la plaque va être représentée par le chauffe-ballon et ma casserole va être représentée par mon ballon. Bon maintenant tu as besoin d'un condenseur afin de récupérer tes vapeurs et donc surtout n'oublie pas de mettre un bécher en sortie afin de récupérer ton liquide. Mais c'est quoi juste un condenseur Un condenseur ça va nous servir de passer de l'état gazeux à l'état liquide et ici dans notre cas les vapeurs vont être récupérées ici, vont passer dans un tube interne et vont être refroidies à l'aide de, de l'eau de refroidissement qui va passer elle dans un tube externe. Ah d'accord j'ai compris, je cherche un condenseur et j'installe ça tout de suite. Maintenant que notre installation est finie, on va procéder à la chauffe, et on se retrouve tout à l'heure. Notre expérience est finie, on va pouvoir arrêter la chauffe et procéder à nos mesures. Voici les résultats obtenus après une expérience à pression atmosphérique. On avait initialement une masse de 150 g dans notre ballon. Nous avons obtenu un concentré de tomate de 65,4 g et nous avons retiré une masse de 82,7 g d'eau. Après analyse de notre concentré de tomate, nous avons relevé un pourcentage d'eau finale de 90,1%. Malgré la quantité d'eau retirée à notre masse initiale, on remarque que la valeur reste très élevée. Vous pouvez considérer ici l'image de notre ballon en fin d'expérience. On peut remarquer des traces de coulure autour de notre paroi due à la température élevée que nous avons dû instaurer lors de notre manipulation. Afin de ne pas brûler tes tomates, tu vas devoir réaliser ton installation sous vide. C'est-à-dire que tu vas retirer l'air de ton installation principale et pour cela, tu as besoin de fixer une pression à moins 0,7 bar à l'aide de ce robinet. Tu vas récupérer ton eau dans ce ballon et pour éviter qu'il soit aspiré dans la pompe à vide, tu vas mettre une sécurité. Pour mieux comprendre ce principe, on va réaliser une manipulation. Voilà l'installation sous vide, donc elle va permettre de montrer qu'on peut faire bouillir de l'eau qui n'est pas à 100 degrés quand on met la pression sous vide. Même si on a une température d'à peu près 40 degrés, on va mettre la cloche. Je vais allumer la pompe puis régler la pression ici. On a donc la pompe qui est installée et l'élément de sécurité. On va lancer les manipulations puis on se retrouve tout à l'heure quand on aura une série de résultats. Nous avons obtenu la valeur suivante. Initialement, nous avons une masse de 100,5 g de sauce tomate. Nous avons obtenu un concentré de tomate avec une masse de 52,4 g. Nous avons tiré une masse d'eau de 46,8 g. Et, après analyse de notre concentré, nous avons obtenu un pourcentage d'eau finale de 71,3%. Voici une photo de notre ballon en fin de manipulation. On peut remarquer qu'en le au ballon à pression atmosphérique, il n'y a pas eu de dégradation de notre concentré de tomate. On peut aussi remarquer que le pourcentage d'eau finale pour une pression de moins 0,7 bar est inférieur au pourcentage d'eau en pression atmosphérique. Nous avons pu comparer nos résultats avec un concentré de tomate industriel. On se rappelle initialement que notre pourcentage d'humidité pour une pression atmosphérique était aux alentours de 90%. Pour une pression de moins 0,7 bar, on était aux alentours de 71%. Et lorsque nous avons testé le concentré de tomates industriels, nous étions aux alentours de 65%. On peut remarquer que les 65% sont plus proches des 71% et donc on suppose que les industriels analysent leur manipulation dans une condition de vie. Si on interprète nos résultats, on peut supposer que continuer notre expérience sous vide nous aurait permis d'obtenir un résultat semblable à celui d'un concentré industriel. Sur cette image, on peut observer trois concentrés. Le concentré à une pression atmosphérique, le concentré à une pression de moins 0,7 bar et le concentré industriel. On remarque une différence de couleur entre ces trois concentrés. Cette différence de couleur est due au pourcentage d'eau différent dans chacun des concentrés étudiés. A partir des résultats obtenus par mes collègues, j'ai fait plusieurs autres expériences. D'une première part avec le lait et d'autre part avec le jus d'orange. J'obtenais toujours de meilleurs résultats en étant sous vide. Nous avons réalisé ces expériences à petite échelle, mais il faut savoir qu'en industrie, ils utilisent la même méthode. C'est très souvent utilisé en agroalimentaire, mais aussi dans la production de papier et de sucre. Et notamment lorsqu'on veut récupérer un solide contenu dans un liquide lorsqu'on ne veut pas de poudre.